mondial de 2015, je veux parler de sexualité par rapport aux femmes handicapées. Pour leur santé reproductive, et des fois c'est difficile d'avoir des examens gynécologiques pour les femmes handicapées, et ça prend un matériel qui est adapté. Aussi au niveau des mammographies, c'est difficile.